Salut à tous et bienvenue sur Vision Hightech. Aujourd'hui, on va parler d'une application entièrement gratuite. L'application s'appelle IVA, ça se passe sur Android. N'hésitez pas donc à venir nous rejoindre sur Vision Hightech. C'est parti Donc, parler de l'application entièrement gratuite que vous pouvez trouver sur le Play Store. Je vous mettrai un lien direct dans la description car elle est assez compliquée à trouver. Iva, Iva, Iva, une application qui va lire pour vous dès que vous allez prendre en photo. Iva est une intelligence artificielle de la vision qui permet de scanner, numériser et de vous lire n'importe quel test. D'ailleurs, vous allez pouvoir la télécharger à partir d'Android. Et pour l'instant, cette application n'est pas sous iOS. Mais il y a bien d'autres applications, style Seeing AI, KNFB Reader, etc. Alors, allons voir ce que IVA nous propose. On va tout de suite dans le Play Store. Play Store, une notification, cliquez deux fois, Play Store. IVA, image de l'IVA. Donc, je vous présente l'application IVA et on va tout de suite lire le à propos de... 3. Affichage à propos de l'appli, cliquez deux fois pour activer. Alors, IVA est une application de scanner, de numérisation, d'OCR, qui a été vraiment étudiée aussi pour la langue arabe. Ce qui veut dire que beaucoup de personnes qui sont déficientes visuelles, malvoyants ou non-voyants, avec cette application, ils vont pouvoir lire n'importe quel texte écrit en arabe. Et ça, c'est plutôt super sympa. Donc ici, ça va marcher. On va écouter dans le à propos 2. pour aider les aveugles à prononcer les devises égyptiennes et le discours arabe. Alors ici on a donc, comme vous pouvez voir, le texte, alors une partie du texte ici est en français et l'autre est écrit en arabe. Alors ici on va tout de suite traduire en français. Application pour aider les aveugles à prononcer les devises égyptiennes et le discours arabe. L'application contient un service de reconnaissance de devises et de lecture de texte, et l'utilisateur peut utiliser le flash et renvoyer le résultat qui a été précédemment prononcé. Et il y a aussi un bouton d'aide expliquant l'emplacement des services. Pour utiliser l'application, vous devez vous assurer que Google Text-to-Speech est installé et activé. Après avoir ouvert l'application sur la page principale, il y a un bouton de recherche de devises en bas à droite, la lecture du texte en bas à gauche, le bouton d'aide en haut à gauche et le contrôle du flash en haut à droite. Après avoir cliqué sur l'un des deux services, une nouvelle page apparaît avec l'image et un bouton retour en haut à gauche qui ouvre la page précédente et un bouton réclé en haut à droite qui lit le dernier résultat. La connaissance de la monnaie fonctionne sans Internet et la lecture est obligatoire Internet en cas d'échec de connexion à Internet après avoir pris une photo pour lecture. Un nouveau bouton apparaît entre les boutons retour et retour qui permet de retenter la lecture, Cliquez deux fois pour activer. Voilà, donc comme vous avez compris, l'application, il faudra donc un forfait pour qu'elle puisse fonctionner. Elle vous lira n'importe quel texte pris en photo avec n'importe quelle langue. Le français, l'anglais, l'arabe, l'égyptien, etc. Et vous allez voir qu que cette application est entièrement gratuite tout d'abord. Et elle est même capable de vous lire tout ce que vous avez sur vos écrans, sur votre écran d'ordinateur, sur votre écran de téléphone et n'importe quel papier. On va faire tout de suite le test, c'est parti Portefeuille et Ouvrir bouton, cliquez deux fois On pour activer. Alors, une fois que vous avez ouvert l'application, quatre boutons, deux en haut et deux en bas, dans chaque angle. Attention, le voice assistant, attention, tallback et même le commentary ne nous signale pas c'est quoi ces boutons. On entend simplement ce bruit. Bouton, cliquez deux fois pour activer. Bouton, cliquez deux fois pour activer. Bouton, cliquez deux fois pour activer. Dans l'angle en bas à droite, ça va être pour numériser les devises. Bouton cliquez deux fois pour activer. Le bouton complètement en haut à droite sera pour le flash. Et le bouton complètement en haut à gauche ne servira à rien. On fait un petit test de photo, vous allez voir le résultat, il est plutôt pas mal. Alors on va mettre tout simplement un papier ici. Une feuille. Une feuille glacée. On se positionne au-dessus de cette feuille. Cliquez deux fois pour activer. Et on clique deux fois. Et tout se fait tout seul. Visuel ouais. des charges lourdes de façon répétée. Mais elle peut aussi suite à neuf fois mouvement La grossesse est aussi une période propice à l'apparition d'une hernie, surtout si la prise de poids est très importante. Les idées reçues sur la hernie. Bref, on ressent quoi la cellule en elle-même. Si le nerf sciatique est comprimé, on peut ressentir une douleur qui irradie tout le long de la jambe et jusqu'aux orteils. Si c'est une racine nerveuse qui est comprimée, on peut être en engourd, voire dans les cas plus sévères, comme paralyse. Si la hernie se situe au niveau du cou, on peut ressentir une très vive douleur des épaules jusqu'au doigts et ou sur un seul côté. Une douleur qui est souvent aortie de curmillement ou d'engourdissement, voire de faiblesse asculaire, car en l'espèce, la... Quand vous avez fini la lecture de votre document, vous allez tout en haut à gauche. Voilà, je vous mettrai le lien de l'application IVA dans la description. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette application Android. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision A Tech et à très vite pour une prochaine. Salut à tous.